Ce qui va suivre n'est autre que le cheminement spirituel et intellectuel d'un homme qui tente de comprendre le réel sens de sa vie. La quête éternelle de tout être humain en somme, que ce soit d'une manière consciente ou implicite. Ceci est mon laboratoire, à l'image du scientifique qui va expérimenter plusieurs idées, plusieurs thèses, tenter de les décrire et de les réfuter, puis, finalement, passer par l'expérience du concret. Il est vrai qu'il est facile de vouloir penser la vie, vouloir lui donner une définition. Un tel exercice reflète peut-être même une sorte de confort, une situation de privilégié. Je tiens à souligner que cette condition de vie, là où je suis né, à quelle époque, je ne l'ai pas choisi. comme vous tous d'ailleurs. En revanche, rechercher ma vérité, sur le sens de la vie, par le biais de cette œuvre, je l'ai choisie. Ne recevez pas les paroles qui vont suivre comme une vérité générale, comme une vérité objective. J'essaie simplement d'accomplir la mission que je me suis fixée, celle qui habite mon âme. Vous, vous en serez les témoins. Une dernière chose, je n'ai pas de visage j'estime vouloir incarner directement mes idées. Elles se représentent par elles-mêmes, tout simplement. Ne pas avoir de visage aujourd'hui marque une volonté d'émancipation des codes sociaux habituels. Non pas par prétention, ni par narcissisme, mais tout simplement pour marquer un passage à l'acte. Je souhaite mettre mes idées en avant plutôt que mon apparence. Veuillez accepter ce choix comme une démarche sincère et purement personnel. Le progrès dû aux découvertes, aux inventions et innovations explique en majeure partie l'augmentation considérable de nos niveaux de vie depuis deux siècles. Que cela concerne notre santé, nos compétences ou encore l'emploi et les loisirs, il est évident que nous avons grandement amélioré nos potentiels et la qualité de notre environnement. Seulement, à l'heure actuelle, de nouveaux paradigmes viennent entraver notre développement. Généralement, nos emplois ne favorisent pas la créativité et nos loisirs sont de faible qualité cognitive. Par l'accès au savoir dont nous bénéficions aujourd'hui, nous pourrions allouer nos capacités envers la résolution de grands enjeux. Toutefois, ce sont souvent les théories abstraites et les opinions qui fondent nos raisonnements. Ceci nous éloigne de la réalité. Créons un espace où nous pourrions partager nos savoirs en faisant surgir nos idées, puis en les vérifiant par l'expérimentation. Ceci dans le but d'accentuer le cycle du progrès. Chacun a en lui le potentiel de participer à la recherche. Ne laissons pas nos sociétés se développer sans que chacun puisse y contribuer activement. Une foule entière aura toujours plus d'inventivité et d'originalité que les quelques meilleurs experts qui soient. Les plus grandes avancées émergent grâce au flux de connaissances provenant de domaines complètement distincts. Si les ressources et compétences sont inégalement réparties, comment pouvons-nous les exploiter sans créer de véritables espaces dédiés pour l'ensemble des individus C'est à une échelle supérieure que nous devons nous éduquer, nous former et interagir dans des lieux qui seront propices à cet échange. Nous sommes la société de la connaissance, alors accélérons notre processus évolutif. Et si la vérité que l'on poursuit tous se trouvait déjà dans chacun d'entre nous Et si les mélodies de nos voix intérieures étaient accordées pour former un seul et même cœur Et si nous parvenions alors à contempler, à observer le monde à travers notre prisme individuel que l'on nomme intuition L'intuition nous permet de nous affranchir de l'oppression des influences et du confort de la pensée commune. Elle est synonyme de sincérité. Rester sincère envers nous-mêmes nous assure de faire rayonner notre potentiel, dans sa plénitude. Seul, je vis pour progresser, en accord avec ma nature, mon intuition. Unis, nous développons notre connaissance du monde. Qu'y a-t-il de plus beau que de découvrir l'inconnu Se retrouver aux limites de la compréhension humaine et d'en débloquer une porte. Ressentir la sensation d'avoir pu faire progresser l'humanité à travers sa propre découverte invention ou innovation Qu'y a-t-il de plus puissant que l'apport de l'individu à l'intérêt général, œuvrant à une meilleure compréhension du monde pour que chacun puisse un jour en bénéficier Que cette création purement objective soit un fait démontré ou une simple hypothèse, que la plus complexe des problématiques sur un enjeu de notre société soit résolue ou qu'un simple trait sur la toile ne soit esquissé, l'objectif est d'apporter au monde et non de se contenter pour soi-même. La parution de ce pourquoi nous aurons œuvré permettra d'enrichir nos connaissances en interagissant avec le monde. En entamant cette démarche scientifique et créative, nous deviendrons acteurs de notre avancée. À l'aube d'une nouvelle ère, l'incompréhension de soi-même est omniprésente. Entre travaux et divertissements peu créatifs, nous espérons ne pas être perdus. Le temps que nous consacrons au loisir, après avoir effectué nos activités professionnelles et domestiques, nous délaisse à des exercices cérébraux peu productifs. Nous dédions en moyenne plusieurs heures de notre temps quotidien à survoler de nombreuses informations, ce qui mène progressivement à une superficialité cognitive. Notre temps de pensée profonde dû par exemple à une lecture prononcée, et quant à lui insignifiant, tandis que celle-ci améliore la concentration, le raisonnement, le vocabulaire et même l'espérance de vie par la modification de nos comportements sociaux. En somme, nous semblons défavoriser notre capacité à raisonner. Nous ne sommes pas toujours à l'origine de nos souffrances. En revanche, nous avons toujours le choix entre les visualiser pleinement, dans le but de les traiter, ou bien de les laisser grandir en nous en les ignorant. Nous apprenons ainsi à vivre avec, en les laissant de côté, pensant qu'elles passeront un jour. Cependant, leur présence se fait toujours ressentir. La souffrance de vivre une vie qui n'est pas la nôtre peut s'avérer dévastatrice. Nous savons pourtant que nous adoptons un chemin qui n'est pas le nôtre, mais nous persistons en ce sens, car finalement, c'est peut-être la norme. Nous nous disons que nous ne sommes pas seuls à nous tromper que nos voisins font de même, qu'ils ressentent, sans doute, et aussi cette même douleur, mais qu'ils n'ont pas l'air si malheureux. Ainsi, cette confusion collective nous rassure. Nos ambitions se réduisent à mesure que la douleur nous paralyse progressivement. Pourquoi le bonheur ne se trouverait-il pas dans la simplicité et s'il ne fallait se sacrifier au travail que pour satisfaire ses besoins, sa famille et quelques plaisirs. Une grande partie de la population exerçant des professions peu productives engendre une relative stagnation de la croissance qui se répercute sur l'évolution de notre bien-être. Les emplois dans les services étant majoritaires ne demande en général que peu d'apprentissage continu et d'inventivité, alors que celle-ci devrait être permanente au vu des transformations des marchés. La créativité et l'entrepreneuriat pourraient devenir une norme dans l'ensemble des milieux professionnels, permettant à chacun d'exprimer ses idées, leur offrir un cadre pour les expérimenter et contribue ainsi au progrès continu de la collectivité mais également de ses propres compétences. Ceci permettrait d'améliorer le bien-être des individus qui évolueraient constamment grâce à cet apprentissage et contribution active au sein de la société. notre métier nous permet tout simplement de gagner notre vie, subvenir à nos besoins ainsi qu'à ceux de nos proches, ou bien qu'ils nous permettent par exemple de vivre de notre passion, l'essentiel repose sur le fait de trouver une utilité dans ce que nous faisons. Autrement, nous allons à l'encontre de notre nature. Nous sentons petit à petit cette impression de perdre notre temps dans un travail pouvant être effectué par une autre personne. Ce qui revient à s'autodétruire. Si nos capacités semblent si faiblement exploitées, par les activités que nous effectuons au quotidien, comment pouvons-nous ne pas désespérer et ne pas nous soucier de ce qui pourrait donner un véritable sens à notre vie L'augmentation de notre niveau de vie provient en majeure partie de l'innovation et de l'éducation, elle-même due à la recherche et la créativité. Nous semblons cependant agir dans le sens contraire de cette tendance, déversant une grande partie de notre temps dans des activités sans réelle inventivité et sens à long terme. C'est en se formant continuellement que nous tendrons vers la compréhension de notre propre potentiel, que nous deviendrons plus aptes à nous reconvertir et que nous transformerons nos activités en secteurs à fort apprentissage, qualification et productivité. en empruntant un itinéraire de vie qui n'est pas en alignement avec nos valeurs, le phénomène d'implosion est tôt ou tard inévitable. Le trop-plein de négativité logé au cœur de nous-mêmes ne peut rester stocké indéfiniment. Il est ainsi naturel d'extérioriser cette énergie toxique d'une manière ou d'une autre. Ce moment d'implosion, aussi bien brutal que douloureux, annonce en réalité le début de notre ascension vers notre projet de vie. Il est le détonateur, le signal que nous transmet notre intime intuition pour laisser filer tout ce qui nous engourdissait dans une existence dénouée de sincérité et de finalité. Il est important de ne pas vouloir assourdir cette déflagration, mais au contraire, de la laisser retentir librement au plus profond de nous. Nous commencerons alors à nous reconnecter avec nous-mêmes et à déceler l'itinéraire à emprunter pour nous reconstruire. Ne rejetons plus la douleur, mais acceptons-la. Apprenons désormais à déterminer la raison de sa présence. Devenons tous des alchimistes. N'ayons plus de crainte à manipuler ce qui nous fait mal pour en convertir sa matière en énergie saine. Pour effectuer un arrêt sur le temps et nous reconstruire, quoi de mieux qu'un environnement neutre et pur, facilitant la prise de recul sur nos comportements individuels mais également sur la société dans son ensemble et son bruit continue. La nature est un lieu propice pour la réalisation d'une introspection, un retour à la source même de la vie, où l'intérêt humain est insignifiant face au règne des lois naturelles. Les conséquences d'un tel contraste seront aussi brutales que revitalisantes pour notre statut d'être humain. Mais il ne faut pas simplement compter sur cette bouffée d'air pur pour provoquer un changement définitif en nous-mêmes. Soyons méthodiques. Puisque nous repartons de zéro, profitons-en pour mettre en place une tactique, une voie à suivre qui nous guidera continuellement. Une ligne directrice directement basée sur nos valeurs personnelles qui nous permettra de déterminer concrètement ce qui nous est utile, c'est-à-dire ce qui est bon et ce qui est inutile ce que l'on considère comme mauvais. Pourquoi vivre dans une vaine simplicité alors que les enjeux mondiaux sont si complexes Nous devons grandement notre niveau de vie actuel aux innovateurs et inventeurs qui ne se complaisent pas dans l'ignorance. Ces personnes ayant œuvré à ce que nous puissions bénéficier d'une espérance de vie élevée, de loisirs ou d'emplois bien moins pénibles nous ont permis de sortir de notre infime évolution de pratiquement deux millénaires. C'est dans un contexte général, semblant faire apparaître un faible niveau de formation, d'expérimentation et de loisirs ne favorisant pas l'apprentissage, que nous évoluons sans forcément nous soucier des enjeux de notre société. Ces enjeux, vont de l'avilissement de nos capacités cognitives à la problématique de requalification des personnes, jusqu'à la recherche de progrès dont seules peu de personnes prêtent attention. En mettant une pause sur notre vie en société, nous devenons moins dépendants des choix que nous devons faire. Et même si de nombreux moyens existent, afin de connaître notre voie, le fait de s'écarter du monde nous oblige à nous retrouver nous-mêmes. c'est en repoussant la limite de ses propres connaissances que chacun aura la possibilité de converger vers le domaine d'études propice à ses aptitudes, à ses intéressements et à ses compétences déjà acquises. Chacun pourrait, en utilisant le temps de ses loisirs ou de son travail, être en mesure d'apporter une connaissance nouvelle, que celle-ci soit une découverte, une invention, une innovation ou bien simplement une hypothèse. Peu importe qui nous sommes, nous sommes tous destinés par notre composition génétique à œuvrer dans un but qui nous est propre. Prenons le temps de parvenir à le visualiser. La tactique que nous mettons en place doit être le fruit de notre réflexion personnelle. Elle nous permet désormais d'agir en totale sincérité. Puisque nous commençons à nous reconnecter avec nous-mêmes, nous pouvons également en profiter pour orienter notre processus intellectuel autour de la notion d'apprentissage. La pratique quotidienne de l'introspection, par le biais de la méditation, est un parfait exemple. Lorsque nous méditons, nous accédons à la vérité, enfin, à notre vérité. Nous visualisons notre noyau intérieur et nous en comprenons le mécanisme. Associé à une activité spirituelle L'effort physique nous permet de fortifier le corps et l'esprit face aux situations de stress et de douleur. L'application de la tactique requiert du temps et une grande part de tolérance envers nous-mêmes. Il est impossible de se métamorphoser en un temps record. Et nous pouvons souvent ressentir un sentiment de stagnation, de régression, voire même de colère. Nous nous sentons indignes face à la promesse que nous nous étions fixée. Celle de ne plus jamais souffrir, de ne plus jamais douter. pourtant, sans le savoir, nous courons déjà vers notre projet de vie. Car nous commençons à devenir de plus en plus conscients de l'environnement qui nous entoure. Et que nous aussi, nous influençons. Chaque chose qui nous affecte est régie par une cause. Il y a toujours une raison pour laquelle nous souffrons. Toujours une raison pour laquelle nous doutons. En être conscient est déjà libérateur. Faisons-nous confiance. Notre intuition nous guidera bientôt à l'endroit où nous devons être, à notre place. là où les hommes auront su s'écouter et se dévouer entièrement à ce qui leur semble utile. Dans le lieu où se rejoignent apprentissage et créativité, Connaissance de soi et connaissance du monde, progrès de l'individu et évolution de l'humanité. La connaissance de soi est la priorité pour chaque individu souhaitant obtenir une vérité sur la raison de son existence. Une quête personnelle, mais universelle, envers tous les hommes. Grâce à l'alignement de nos valeurs personnelles et à la reconnaissance de l'intuition, comme étant une ligne directrice pour nous exprimer en totale sincérité avec le monde, nous pourrons alors trouver l'harmonie. Un état d'apaisement profond symbolisant la haute connaissance de soi et la visualisation précise de ce qui nous est utile et de ce qui ne l'est pas. De cette manière, nous serons en mesure d'établir la trajectoire pour réaliser notre projet de vie. Si nous participions à la recherche, en utilisant notre temps de loisir, il serait bon de respecter en partie la méthode scientifique afin que les moyens employés et les résultats d'expérience puissent bénéficier au travail des autres. Une fois ce travail de recherche entrepris, l'objectif serait d'interagir au maximum sur le sujet étudié, par l'apport de nouvelles études, d'avis, de réfutations, de co-créations, et ceci de manière répétée dans le but d'accroître le champ des possibilités. Dans l'innovation, l'exécution importe autant que la créativité et la naissance d'hypothèses. C'est pourquoi il convient d'exécuter ses idées le plus précocement possible. Chacun pourrait alors faire ce qu'il souhaite des résultats de son travail expérimental. Ce qui importe est que le partage de ces publications marque le début du progrès. Tout le monde a des idées, mais combien sont ceux qui les mettent en œuvre Combien disent que ce travail est déjà réalisé, qu'il est trop tard ou encore qu'il est trop difficile de le faire Les divers types de recherches, par leur interdépendance, sont à la source de l'augmentation de nos niveaux de vie par l'accroissement des connaissances, des techniques et de la productivité qu'ils ont pu générer. Ces échanges devront naître dans un endroit qui y est propice, tel que les plateformes digitales, où l'information pourra circuler instantanément et les données pourront facilement y être stockées. Chacun pourra entreprendre le travail d'expérimentation qu'il souhaite, selon ses intérêts, et parcourir un nombre illimité de sujets, d'enjeux et de problématiques à résoudre. Chaque publication permettra aux autres utilisateurs de réagir par leurs propres travaux ou des expériences déjà réalisées dans le but de compléter celles des autres et ne pas dupliquer les recherches. L'objectif est simple. Générer toutes sortes d'hypothèses et les tester par diverses études, les vérifier et répéter le processus dans le but de tendre vers une actualisation de l'état de nos connaissances. Je pense qu'il serait important que chacun puisse adopter sa propre vision de long terme. Que celle-ci soit de faire progresser la société ou de progresser individuellement et œuvrer autant que possible à appliquer les pensées découlant de cette vision.